Êtes-vous un croyant ou vivez-vous par la foi Hébreu 11 verset 8 à 10 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et partit, et il partit sans savoir où il arriverait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans le pays promis comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le créateur. Genèse 24, 12 et 42, et Eliezer dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi entrer aujourd'hui, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, si tu daignes faire réussir le chemin que j'emprunte. 2 Chronique 16, verset 9 « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour soutenir fermement ceux dont le cœur compte en tout temps, toujours sur lui. » Matthieu 9, 29 et 8, 13 « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Est-ce que nous connaissons la différence entre être croyant et vivre par la foi. Nous, quand nous parlons d'être croyants, nous voulons en fait exprimer notre profonde conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est cette façon d'avoir la foi que nous transmettons et nous tenons fidèlement à cette confession de foi, si possible jusqu'à la mort. Mais quand la Bible parle de foi, et le mot grec « épistis », il s'agit d'une dimension bien plus grande et plus profonde. Alors, pour nous aider, eh bien, chaque fois qu'il est marqué, qu'il est parlé, ou qu'il est écrit le mot « foi » ou « croire », nous devrions le remplacer par « vivre dans la confiance ». Vivre dans la confiance, c'est bien plus que se tenir et s'agripper à une confession de foi. Vivre confiant contient en quelque sorte en soi-même, cette expression contient en elle-même quelque chose de, euh, de dynamique, de continu, de stable. C'est bien plus que dire une position de foi qui est complètement statique. C'est donc une attitude de foi. Abraham, qui est le père des croyants, donc qui est notre modèle de foi, en fait vivait continuellement confiant l'éternel. Il est dit qu'il partit sans savoir où il allait, Hébreu 11, 8. Et il marchait d'heure en heure, oui même, de minute en minute, content avec Dieu. Et sa vie a été tellement marquée par cette attitude de foi ininterrompue qu'il a envoyé pleinement assuré son serviteur Eliezer à la recherche d'une épouse pour son fils Isaac, qui était ce fils de la promesse. De toute évidence, euh, le modèle de foi d'Abraham a été transmise, transmis à Eliezer. Et on voit cette marche de foi d'Eliezer et qui va trouver du premier coup euh, la bonne fiancée, celle qui était choisie pour Isaac, le fils d'Abraham. Donc en fait, Abraham incluait... Dans chaque situation de sa vie, dans chaque position, il, contenait, il comptait fermement sur Dieu et il ne pouvait pas y avoir de grisaille quotidienne pour Abraham. C'était une aventure, une aventure qu'il menait avec Dieu dans la constante euh, confiante en Dieu qui ne pouvait pas le lâcher, qui ne pouvait pas le tromper. Mais Abraham est un homme et nous pouvons voir dans son histoire qu'il y a eu des, des moments où il n'a pas inclus Dieu dans ses décisions, euh, où il a oublié euh, bah, que Dieu était prioritaire et il a perdu la confiance en Dieu pour le protéger. On voit par exemple lorsqu'il est arrivé chez le roi Abimelech et que par peur il va demander à sa femme euh, de, de dire qu'elle est sa sœur, ce qu'elle était... En réalité, dans le naturel, mais ce qu'elle n'était pas dans le spirituel, puisqu'ils étaient dans une alliance de sang de mariage, et elle était avant tout son épouse. Nous voyons cela dans Genèse 20, verset 2. Euh, on voit la même, la même faute de foi, on va dire, le, la même, le même manque de confiance en Dieu, pour cette descendance ce qu'il attend, qu'il espère que Dieu l'a promise lorsque Sarah bien va lui amener sa servante à gare, et Dieu n'est pas dans cette affaire nous voyons cela en Genèse 16, 2 et on peut dire que il y a eu beaucoup de conséquences à ces deux lacunes de foi et cela devrait nous interpeller parce que si nous n'incluons pas Dieu dans toutes les situations et tous les changements de notre vie en marchant par la foi, bien, euh, en quelque sorte, nous, nous allons tomber, hein, tout simplement. C'est une perte. Si c'est une perte pour nous qui sommes, qui nous nous disons croyants, et qui le sommes, nous manquons, euh, de mettre Dieu, d'inclure Dieu dans toutes nos décisions même les plus petites et nous risquons d'être, euh, euh, de, de payer chèrement en fait ces manquements. Nous avons un autre exemple avec Josué qui n'inclut pas Dieu euh, dans ses plans pendant deux moments très courts finalement, lorsqu'il va conquérir la ville d'Aïe, Josué 7 et lorsque les Gabaonites vont venir devant lui et vont chercher à faire une alliance de sang avec lui en Josué 9 verset 14 et on peut dire qu'il y a eu de gros dommages pour Israël à cause de ces deux manques de foi d'un homme qui était celui qui allait introduire en fait le peuple d'Israël dans ce pays de la promesse et pourtant on ne peut pas dire que c'était pas des hommes de foi. C'était des, c'était des hommes de foi. Abraham et Josué étaient certainement de manière ininterrompue des, des croyants en Dieu, même, même là où ils avaient manqué d'inclure Dieu dans leurs décisions. Mais euh, on peut se dire qu'on peut croire en Dieu, mais ne pas marcher par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous sommes peut-être croyants, mais si nous ne marchons pas par la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il y a eu un homme qui a, euh, qui a plu à Dieu et qui a reçu ce témoignage d'avoir plu à Dieu. Vous trouvez cela dans Genèse 5, verset 22-24. Il s'agit d'Enoch. Et Enoch a reçu ce témoignage d'avoir plu à Dieu et il ne fut plus car de Dieu le prie. Voyez la marche continuelle avec Dieu. Dans la marche continuelle avec Dieu, Dieu nous, peut nous faire monter plus haut. Il ne nous fera jamais monter plus haut. Ce à quoi chaque « Qu'un de nous aspire, bien, il ne nous fera pas monter plus haut si nous ne marchons pas dans la confiance en Lui, continuellement. » Pas seulement lorsque les choses sont difficiles, mais euh, nous incluons Dieu dans toute notre vie, dans les détails de notre vie. Il est dit par l'apôtre Paul en Galates 5, verset 16, « Marchez sous la direction de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvent nous nous désolons de nos chutes, nous nous désolons de nos faux pas, nous nous désolons par les actes que nous posons et que, et, et que nous reconnaissons comme injustes, comme quelque chose que nous ne désirons pas et pourtant nous les posons, et eh bien si nous avons nous apprenons cette marche par l'esprit, cette écoute de Dieu, cette confiance pleine et entière de chaque instant, eh bien, euh, nous marchons sous la direction de l'esprit et nous n'accomplirons donc pas les désirs de la chair et donc nous ne ferons pas les faux pas que nous déplorons dans nos vies. Alors marchons par la foi, continuellement, dans tous les domaines de notre vie, en nous alignant en fait à ce que Dieu dit. Alors nous pourrons euh, proclamer sur toute notre vie cette vie de foi qui plaît à Dieu. Car le Seigneur a dit quelque chose à Josué, et je vous laisse chercher, Josué 1,9. Il l'a dit aussi à Jérémie, Jérémie 1, 8. Il l'a dit à Moïse, Deutéronome 31, 6 et 8. Il l'a dit à Paul, Acte 18, 10. Et il le dit de la même façon à chacun de nous individuellement. Je ne veux aucunement t'abandonner et encore moins te laisser à ton sort. Hébreu 13, verset 5. Car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles, où que tu ailles. Donc nous pouvons expérimenter dans chaque situation l'action de notre Dieu, de notre Père, de façon effective, efficace, efficiente. Alors, comptons dès aujourd'hui sur lui on ne va plus rien accepter comme habituel. Attendons-nous à l'action de Dieu dans nos vies. Quand ben, nous rencontrons une personne, le téléphone sonne, ou bien quand on frappe à la porte ou quand nous faisons simplement nos, nos courses. Nous avons à commencer là où nous sommes. Et ne pas chercher une condition plus favorable. Bon, ben quand je quand je serai euh, mieux formé, quand je serai euh, plus croyant, je pourrai faire ça. Non, c'est aujourd'hui, l'ici et maintenant. Dieu nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, commençons immédiatement. Ne nous arrêtons plus de vivre dans cette confiance en Dieu, dans les détails de nos vies, parce que rien n'est trop petit. Et vous allez voir comment notre quotidien à tous va changer, comment le, le gris va devenir euh, ben ce qu'on appelle la vie en rose, c'est-à-dire que les choses vont être dans la joie, dans la lumière, dans la communion céleste, l'isolement, la solitude sera transformée parce que nous avons cette conscience qu'il est toujours là et que si nous avons la foi, eh bien nous l'odorons et nous lui plaisons. Et si nous lui plaisons, ça veut dire que à ce moment-là, nous marchons avec lui. Parce que notre Dieu euh, désire nos cœurs, désire habiter en nous, comme un fiancé aime sa fiancée et la désire. Donc notre Dieu veut nous guider en fait d'une surprise à l'autre, d'une gloire à une autre. Regardez 2 Corinthiens 3. 18 où il est dit nous tous contemplons la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit et ainsi notre joie elle deviendra parfaite elle deviendra parfaite cette communion dans laquelle nous allons vivre pas à pas moment après moment minute après minute à nous permettre d'expérimenter Jean 16, verset 24. Or, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Quelle joie lorsque nous voyons nos, nos prières être exaucées rapidement. Mais elles ne peuvent être exaucées rapidement que si nous marchons avec Dieu. Dieu veut que nous apprenions à le découvrir à chaque instant, il est en toutes circonstances avec nous, il attend notre confiance en toutes circonstances que ce soit dans la joie ou dans le chagrin, dans les grandes choses ou bien dans les petites, dans la faiblesse ou dans la force, dans la maladie ou la santé, dans la réussite ou dans l'échec, Dieu fait toujours tout et uniquement ce qu'il y a de mieux dans nos vies. Shalom, je me suis inspirée du livre La domination royale de Ivo Sazek, un livre que je vous recommande.